Aujourd'hui le 11 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Dvurekneia, Timkovka, région de Kharkov et Novoslovskua, République Populaire de Lugansk. Dans la zone de la colonie d'Ivanovka, dans la région de Kharkiv, les actions d'un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes ennemies par jour à 125 militaires ukrainiens, quatre véhicules et une monture d'artillerie automotrice à Katsia. En outre, un dépôt de munitions de la 67 e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Meskuchnois, dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de forces centres centre ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Novskoa. Chervon et Yadibrova de la République Populaire de Lugansk et Sorébrianka de la République Populaire de Donetsk République. Au cours de la journée, jusqu'à 65 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, ainsi que deux obusiers des 20 et des 30 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut continuent de mener une offensive dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk. Les troupes aéroportées les ont soutenues et ont bloqué les unités des forces armées ukrainiennes sur les flancs. L'aviation dans la région au cours de la dernière journée a effectué 8 sorties. L'artillerie du groupe de troupes sud a effectué 95 missions de tir. Des frappes opérationnelles tactiques et aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie ont touché la main-d'œuvre et l'équipement ennemis dans les zones des colonies de Kranwa, Kalinoka et Chazoviar de la République Populaire de Donetsk. Au cours des dernières 24 heures, jusqu'à 230 militaires et mercenaires ukrainiens, 6 véhicules. Un obus ID-30 et un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruits dans cette direction. En outre, un dépôt de munitions d'artillerie de la 54e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Kramatorsk dans la République populaire de Donetsk. Dans les directions sud-donetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu des unités ennemies dans les zones des colonies de Vuleida, Prochistovka de la République populaire de Donetsk, Malinovka, Gulyaypol, Novodanilovka et Kamenskoye de la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, plus de 110 militaires ukrainiens, ainsi que sept véhicules, ont été détruits dans ces zones. Un dépôt de munitions de la 102e brigade de défense territoriale a été détruit près du village de Gulié-Pol, dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, trois véhicules, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. Un obus Imstab et une monture d'artillerie automotrice Yoslika ont été détruits en une journée à la suite de dégâts causés par le feu. De plus, un dépôt de munitions de la 124e Brigade de Défense Territoriale a été détruit près de la ville de Kherson. L'aviation opérationnelle tactique et militaire. Les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont touché 96 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir des effectifs et du matériel dans 123 districts. Un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone du village de chervon dans la région de Kherson. Au cours de la journée, 12 roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar ont été interceptées. En outre, 12 véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Belogorovka de la République populaire de Lugansk, au Picnoe, Valoryanovka, Novobagmutovka de la République Populaire de Donetsk, Rabatino, Chubarovka, novo et Chappavka de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 421 avions, 230 hélicoptères, 4074 de véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 9069 chars et autres véhicules blindés de combat, 1098 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4787 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 10124 unités de véhicules militaires spéciaux.